Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez regardé l'épisode précédent, donc heuristique et biais cognitif, vous avez clairement entendu et compris que je ne comptais pas en rester là et que cet épisode avait quelque part une notion de préambule à d'autres, dont celui-ci. On va profiter d'un déplacement dans le Brace du côté de Brasspar pour euh, filmer dehors. A la base j'avais euh, préparé la vidéo et je l'avais filmée pour... Euh, la fête de la science, <rire> un petit problème technique a fait que je n'avais pas de son. Donc voilà, l'image sera moins bien, mais on profite du cadre. Je vous propose donc d'en savoir plus sur la démarche scientifique et comment une méthodologie de travail permet aux scientifiques de ne pas tomber dans la toile de certains biais cognitifs. Alors avant toute chose, et même avant toute définition, hein, euh, je vais préciser deux points. Le premier, c'est que la méthode scientifique n'est pas quelque chose de forcément clair et gravé dans le marbre. Ça évolue. Voilà. Le deuxième point, c'est que je ne vais pas non plus traiter de l'histoire des sciences, ou du moins de l'histoire de la méthode scientifique, mais juste éventuellement survoler un minimum. Voilà. La démarche scientifique, c'est quoi La démarche scientifique, c'est une méthode qui va permettre de guider la production de connaissances scientifiques. Tout simplement. Mais... Cette production de connaissances a un besoin impératif, c'est celui d'être totalement et entièrement objectif. Vous commencez un petit peu à voir le lien avec euh, mon épisode sur les biais cognitifs, on y est. La méthode scientifique va poser une sorte de cadre, non pas sur la méthodologie en soi, hein, mais plus sur, en quelque sorte, des prérequis et un cheminement. Pour le petit historique, en 1865, Claude Bernard, médecin et physiologiste français, va poser dans son œuvre Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, les bases du modèle de démarche scientifique qui sera par la suite nommé selon le sigle OEric, puis Oferic. Oferic, c'est quoi Alors, Oferic, c'est un sigle qui va désigner les étapes d'un modèle de démarche tout simplement euh, observation, problématique, hypothèse, expérience, résultats, interprétation et conclusion. Alors ce modèle n'est pas parfait hein, bien sûr, euh, et plusieurs propositions de modification ont déjà été apportées dont le modèle diphtérique. Alors ce modèle à quoi il correspond euh, En premier lieu nous avons donc les données initiales. Ça peut être des données issues euh, d'observation, mais aussi de représentations, de modèles, euh, voilà. Ensuite, eh ben, le ou les problèmes et leur formulation. Et enfin, après ça, les hypothèses qui, elles, vont aboutir à, à des tests. Et les tests, eh ben, ça peut être aussi bien de l'observation que de la modélisation, mais aussi, ben, éventuellement, de l'expérimentation, surtout, et même de la recherche documentaire. Ça fait partie de ces tests. Ces tests vont générer des résultats qu'il va falloir analyser, puis interpréter, pour arriver à une conclusion. Alors, ce modèle, euh, au férique comme dit hein, n'est pas un modèle linéaire. C'est-à-dire que, par exemple, les hypothèses peuvent aboutir à des tests, mais peuvent aussi aboutir à d'autres hypothèses, qui elles-mêmes peuvent aboutir à d'autres tests, etc, etc. Voilà, on n'est pas sur une linéarité. Voilà pour la petite présentation. Alors, c'est bien de présenter, mais la démarche scientifique, eh ben, c'est quoi concrètement euh, ben, Ça va être l'émission d'une hypothèse, voilà, une hypothèse, qui doit ensuite être testée et validée par l'observation, l'expérimentation et tout ce qui va avec. Tant que les expérimentations ou les observations n'invalident pas l'hypothèse, on peut considérer que cette hypothèse est vraie. Mais par contre, dès qu'une contradiction va apparaître, l'hypothèse va être considérée comme fausse et va être écartée complètement. Et dans l'idéal, une autre hypothèse est formulée et le cycle recommence et recommence. Du coup, ça implique donc la mise en place de protocoles précis pour que les expérimentations ou les observations puissent être reproduites. Et c'est essentiel. C'est d'ailleurs à mes yeux la base de toute démarche scientifique. Ces différents protocoles vont être là d'un côté pour appuyer la véracité d'une hypothèse, bien sûr, mais aussi et surtout pour, encore une fois, écarter le risque d'être biaisé. J'ai bien dit biaisé. Ne déformez pas mes paroles, s'il vous plaît. Alors, pour illustrer un petit peu comment ça se passe, et je tiens à rappeler que c'est de la vulgarisation euh, scientifique, que c'est vraiment pour illustrer. On va y mettre une hypothèse. Par exemple, euh, je sais pas... On est un petit peu en campagne. Les aloés euh, poussent plus vite quand on leur sauve dessus. Pourquoi pas J'en sais rien. Du coup, je vais créer un protocole bidon et extrêmement simplifié pour euh, vérifier ça, on va dire. Disons que je vais prendre deux aloés issus du même rejet, dans deux pots identiques, de même taille, avec le même terreau. Je vais les mettre euh, chacun dans une chambre de culture, identique aussi, avec chacune une lumière de même puissance et allumée aux mêmes heures, et avec une température et une hygrométrie identiques. Sauf que, bah, sur l'une, je vais avoir un petit ventilo qui va souffler avec une petite embouchure et une petite résistance chauffante, et qui va souffler euh, un air légèrement chaud, comme le souffle d'une personne, et l'autre, non. Le soleil... tape je vous assure, il fait chaud, je suis en petite chemise, il fait beau et il fait chaud, désolé pour l'image, mais je pouvais pas passer à côté d'une vidéo là-dessus. En faisant ce protocole, entre guillemets, je vais enlever en fait toute influence extérieure à ce que je veux prouver. Euh, le patrimoine génétique va être le même, la composition du terreau va être la même, euh, l'un des plants ne va pas être plus au soleil que l'autre, ou plus arrosé, ou plus humide, ou quoi que ce soit d'autre. Un seul élément qui va changer, ça va être vraiment ce que je veux vérifier, c'est-à-dire le souffle sur l'aloe. Alors du coup, c'est bien. Maintenant, je lance mon test. Et qu'est-ce que je vois Eh bien, mon aloe qui se fait souffler dessus régulièrement est plus grand, plus beau. Youpi Ça correspond à mon observation et à mon hypothèse initiale. Je peux aussi partir sur d'autres hypothèses. Là, par exemple, je pourrais me dire que bah, ce pas le souffle directement qui va jouer, mais juste le fait qu'on apporte un petit peu plus de chaleur et directement bien sûr sur l'ALOS. L'air expiré étant plus chaud que l'air ambiant, voilà. Du coup, je peux recommencer mon expérience en modifiant juste une part du protocole, c'est-à-dire enlever la résistance chauffante et laisser que le souffle sur l'OS. Voilà. La démarche scientifique, hein, comme je vous disais, n'est pas une démarche linéaire. On n'est pas hypothèse, test, conclusion, point. On peut très bien repartir sur des tests qui vont repartir sur d'autres hypothèses, voilà. On n'est pas sur du linéaire. Par contre, et c'est là que c'est super important en fait, c'est que je ne vais surtout, mais surtout pas pouvoir ou devoir me contenter de ce seul résultat pour réellement tirer des conclusions. Non, il va falloir que je recommence mon expérience plusieurs fois, et si je suis chercheur, eh ben je vais devoir faire valider la bonne démarche scientifique par d'autres scientifiques, ce qu'on appelle donc la revue par les pairs. Pourquoi reproduire plusieurs fois l'expérience Eh bien, c'est surtout pour écarter l'effet aléatoire euh, du, du résultat, tout simplement. Ouais un coup de bol, ça arrive. Si juste avec cette seule expérimentation je déduis une généralité, euh, c'est pas bien. C'est ce que beaucoup font, malheureusement. Les scientifiques vont, pour contrer cet effet de, de hasard, euh, définir un pourcentage seuil de réussite de l'expérimentation à à peu près 5%. C'est-à-dire que si on refait 100 fois l'expérience précédente et que l'on observe 20 fois le résultat positif, on va effectivement pouvoir considérer que bah, c'est pas l'effet du hasard en fait. Alors attention, comme je disais, la démarche scientifique n'est pas linéaire, on va à partir de là pouvoir émettre d'autres hypothèses, bien sûr. En fonction des différents domaines, les protocoles bah, peuvent être différents. Dans le cadre de produits de santé, par exemple, médicaments, tout ça, et même dans d'autres disciplines en fait, hein, on va mettre en place, par exemple, des études randomisées en double aveugle. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, euh, j'en parle plus précisément dans la vidéo sur l'effet placebo, je vais mettre le lien quelque part. Toutes ces méthodes de travail dans la démarche scientifique sont là pour, comme je vous disais, éviter certains biais. Cependant, aucune et vraiment aucune méthode n'est parfaite et permet d'éviter à 100% ces biais. La reproduction des expériences d'un côté ou les différents tests est a priori l'une voire la meilleure façon de fiabiliser la recherche. Malheureusement, eh ben, certains chercheurs, que quelle que soit la spécialité, hein, d'ailleurs, peuvent des fois avoir un ego suffisamment surdimensionné pour considérer que seuls eux et leur hypothèse ont raison. L'expérience des autres scientifiques ou la validation par les pairs ou d'autres garde-fous entre guillemets étant soit superflues, soit pire dirigée contre eux. Et ça, ça ne va pas aider à, à contrer la défiance et le relativisme grandissant des gens envers la science, malheureusement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, intéressé, puis que ça aura démystifié un petit peu la problématique de la démarche scientifique et euh, la relation, en fait, entre la démarche scientifique et les biais cognitifs. Comme toujours, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mastodon, Reddit, Diaspora, tout autre réseau. Vous n'hésitez pas, vous envoyez le lien à toute votre mailing list si vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre, surtout, restez avec un esprit critique... Validez vos sources et continuez à chercher à savoir pourquoi fonctionnent les choses et comment. Merci à vous.